Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai plein d'énergie, oula Parce que là, les vacances sont presque finies, donc on a vraiment rechargé les batteries. Mais même pendant les vacances, le prof de sciences sociales reste un prof de sciences sociales et les réflexes sont toujours présents. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ce que j'ai vu sur Twitter. Figurez-vous que sur Twitter, sur mon fil Twitter, je suis tombé sur une image. Je me suis dit, ça c'est un fait. J'ai vérifié. Et savez-vous quoi Eh bien, c'était un fait. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier, mais tout de suite, le générique. Générique, générique. Adresse à la fois bah, aux élèves qui doivent pratiquer jour après jour la critique des sources au cours de sciences sociales mais aussi dans tous les cours je sais qu'on vous bassine avec ça mais c'est tellement important Merci Monsieur les professeurs aussi peuvent être intéressés par cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais montrer concrètement comment on peut faire et donc c'est un savoir-faire et un outil qu'ils pourront aussi transmettre à leurs élèves enfin je pense que chaque citoyen chaque personne ben maintenant doit quand même avoir un certain esprit critique par rapport à tous les messages qui euh, nous inondent et donc c'est toujours intéressant de se poser des questions sur euh, l'information et sur sa véracité alors l'image que j'ai vu c'est celle ci on a quelqu'un sur twitter qui remet un peu en question euh, la politique migratoire euh, italienne alors si vous voulez connaître mon avis, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je ne dois pas donner mon avis, donc je ne le donnerai pas. Je suis assez favorable à une remise en question de la politique migratoire italienne. Et donc, le problème. Le problème, c'est que, bon, voyons, en voyant le tweet, moi je me suis dit, bah, tiens, il n'y a pas de source. J'avais un a priori positif par rapport à cette photo et par rapport à ce message. Je me suis dit, bah, tiens, je vais le partager sur la page Facebook de la Sociothèque pour que les élèves, à la rentrée, bah, ils aient une ressource... Euh, euh, sur laquelle euh, on peut commencer à discuter sur l'immigration vous voyez parce que des peuples qui ont émigré dans le passé ben, sont aujourd'hui des peuples qui accueillent euh, les immigrés donc je trouvais ça intéressant sauf qu'il n'y avait pas de source il n'y avait pas de source sur cette photo alors je me suis dit méfions nous de cette photo et j'ai fait ce que je vais vous montrer ici à l'écran j'ai été rechercher l'adresse la, de la photo. Vous savez que chaque photo sur Internet, eh bien, elle a une adresse. La page sur laquelle vous consultez la photo a une adresse, mais la photo elle-même a une adresse. Donc, il faut cliquer sur la photo pour retrouver le lien de cette photo. Il y en a beaucoup qui savent le faire, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant de ça, ben voilà, maintenant ils le sont. Avec ce lien, vous faites un copier-coller. Sur un ordinateur, c'est assez facile. « Ctrl-C » pour copier. CTRL-V pour coller le lien. Et je vais dans l'onglet qui est là-bas, en haut à droite, euh, sur mon écran Google. Je sélectionne « Images ». Et là, j'ai un moteur de recherche qui va rechercher les images grâce au lien de celle ci Je fais un compte V dans Google, et quand je tape sur Enter, ben, vous voyez ce qui apparaît. Ce n'est pas du tout une image qui concerne l'immigration italienne, c'est une image qui concernait le retour des troupes américaines au pays. Excellent Alors, ce qui est dingue dans cette histoire, enfin dingue, un petit peu interpellant pour le prof de sciences sociales, c'est que j'ai retrouvé cette image plusieurs fois sur le net, partagée, repartagée, bien sûr sur Twitter, mais je l'ai retrouvée sur Facebook, hein, dans, parmi mes contacts il y avait des personnes qui l'ont partagé aussi alors que c'était un fait alors j'en entends certains d'entre vous qui vont dire surtout les plus grincheux et les vieux jeux qui vont me dire ah oui mais ça voilà ça c'est internet vous voyez ça internet internet ça n'est que des erreurs et tout ça je suis pas d'accord parce que sur twitter si on lit les commentaires euh, du tweet original eh bien on va se rendre compte que les personnes qui suivaient le fil, elles ont repéré le fake, et elles l'ont dénoncé assez vite, bien avant que je ne le trouve moi-même. Donc si j'avais été directement dans les commentaires, ben, j'aurais tout de suite vu que c'était un fake. Donc vous voyez sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur n'importe quel réseau social, et sur Internet de manière plus générale, en effet, on peut partager n'importe quoi, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui peuvent être vigilantes, et qui vont relever... Euh, l'effet. Internet, c'est bien pour trouver des informations, parfois on trouve n'importe quoi mais on trouve aussi des moyens pour euh, ben, tester et contrôler la véracité de l'information et voilà, j'espère que je vous ai communiqué de l'énergie euh, via cette vidéo, en tout cas moi j'en ai plein je suis très impatient de reprendre la rentrée mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui surtout euh, de faire de la critique des sources et de dire que ça, c'est pas pertinent, que ça, ça, du n'importe quoi, eh bien, tout ça, on va le recommencer, évidemment, en classe de sciences sociales. Mais moi, je vous invite, même si vous n'êtes pas dans ma classe de sciences sociales, bon, pas à venir dans ma classe de sciences sociales, sinon les élèves et, et, euh, et mes collègues vont pas être d'accord que euh, tout le monde vienne dans ma classe de sciences sociales. Il est fou mais regardez la sociothèque, regardez la vidéo que j'ai déjà fait sur la critique des sources. Et soyez pas des moutons, s'il vous plaît. Hein. Donc voilà, vous avez un outil en plus. Je vous souhaite une bonne continuation dans toutes vos activités, quelles qu'elles soient. Et à très bientôt.